Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va parler de l'âge en musculation Parce ouais. que là on est tout bon, on a 20, 28 ans, a 26 20, 27 ans, 27, 27 ans carré. On est bien, on est en forme, plein de testos On n'a pas besoin de prendre des produits comme certains On arrive ouais. à faire du muscle Mais je me pose la question là Quand on va arriver vers 40 ans, ça risque d'être compliqué ouais, De se voir choix. maigrir, de, de voir que c'est compliqué bah, Ton niveau il baisse, vu que ta testo elle baisse Forcément, sur Youtube il y a des mecs qui arrivent à avoir un gros physique passé un certain âge ou pas, on en connaît ou pas Il y a Enzo, Fouca. Ouais. Qui, qui charge Ok ça marche pas Il y a des DZ, qui est en TR. Ah putain on est fini Moi j'en connais mais c'est des petits vieux quoi tu vois c'est des petits darons euh, ils ont de l'arthrose et tout quoi Ah les doubles darons <rire> Newton Quoi Newton, <rire> le daron Arthrose tout ça <rire> Donc on l'a pris sur la chaîne justement pour lui parler un peu de tout ça Parce qu'il arrive à avoir un super physique à 48 ans j'avais dit dans son oui, interview bon, Si peu. vous l'avez pas vu c'est sur sa chaîne Mais il a 38 ans les gars 39 Alors... 39 aujourd'hui, ah ouais. anniversaire. 39. Ah non, ouais, c'est pas il n'y a pas longtemps. C'est quoi, est quoi <rire> le cadeau La ouai, QNT Une TRT. Allez, ça m'a déjà placé <rire> des produits. Je me mens, je suis bien moi. Bah mets-au au milieu sinon non Comme ça on prend sans but. Bah Vas-y on, on prend j'adore ça. ça. Ça commence déjà à faire des trucs un peu euh, d'homosexuel. <rire> je, je, je suis pas homophobe. Ouais bah du coup Newton, euh, toi déjà tu as commencé la musculation à 30 ans, donc très tard. Comment t'as fait pour arriver à te transformer physiquement jusqu'à tes 38 ans et comment tu fais maintenant pour maintenir un tel niveau ouais, C'est bien bon. à chaque... À chaque... Montre un peu, un non, non, non, tel non. niveau non. Un peu les abdos, un peu, un peu. juste les abdos Sur fitness fusion, on se met oh. au Allez non, non, non. Et, Et voilà faut... C'est incroyable, il y a encore congestionné les gars Non, non, non, non on non, non, non, non, non, non, non. non, on est en mode sérieux ou en mode rigole Parce que j'arrive pas à rester Nous, sérieux avec vous Nous c'est les deux, il faut y aller n'hésite pas. faut qu'ils sortent de cette vidéo en ayant appris quelque chose, mais faut que ça soit divertissant Ok, donc c'était quoi la question déjà C'est, t'as commencé à quel âge la TRT <rire> comment t'as fait pour te transformer physiquement À 30 ans c'est compliqué Ouais euh, Parce que la testo elle baisse justement ouais. Et comment tu fais actuellement pour maintenir ton niveau Et est-ce que c'est pas juste un mythe en fait Je pense que tu vois déjà le mythe que genre à partir de 30 ans la testo elle baisse C'est faux En fait de 18 ans jusqu'à 30 ans j'ai fait de la danse ah ouais, du breakdance Ouais, le c'est le danse, le sport. Ouais. Espèce d'enfoiré, comment ça Moi, tu me dis Moi, tu me dis danse Je vois des mecs quand tu dis... Tu vois le triceps là Bah Il vient du break. Voilà break. Non, mais il y a plein d'autres danses qui sont bien gros, il y a plein de danses stylées. Ah oui, je sais, il parle du modern jazz. C'est lourd. Non, lui, il aime bien les danses comme sur Arte, là, avec les mecs qui claquent une béquille sur une barre. Ah, c'est bien, je vois. Bon, bon. bon. Non pardon, sérieusement euh, donc j'ai toujours eu une activité physique, j'étais fin, je sais pas à combien de kilos j'étais et j'avais une mauvaise hygiène de vie. Je fumais, je buvais de l'alcool, je mangeais des McDo et des kebabs avant de m'entraîner. C'était la street. Le hip-hop à l'époque, c'était hein, la street. Mais t'arrives à rester sec quand même. J'avais que... les abdos visibles, mais j'étais... Et à partir de 30 ans, dès que j'ai commencé la musculation, j'ai arrêté de boire du Coca-Cola, j'ai arrêté les sauces. J'ai commencé à manger convenablement sans compter mes calories. Et franchement, je m'entraînais tous les jours. Bon, tu t'es pas dit que j'ai 30 ans, c'est fini. Ouais. À 30 ans, en fait, j'ai commencé la musculation en mode on va dire circuit training parce que je faisait beaucoup de circuit training par rapport au sport de combat je faisais du cardio, des abdos, je poussais un peu à la muscu vite fait sans trop connaître et tout mais tous les jours je m'entraînais, tous les jours je m'entraînais et euh, en fait mon corps il a évolué au fur et à mesure sans avoir les connaissances que j'ai actuellement tu vois. donc j'ai quand même progressé peut-être moins vite que certaines personnes qui commencent actuellement à la muscu parce qu'ils ont plein de bon, connaissances, et beaucoup de... Actuellement on va des mètres de 18 ans, ouais, ouais, c'est la raison, je suis d'accord avec lui mais genre j'ai quand même progressé et moi quand j'ai commencé je voulais rester sec donc à la base j'ai commencé la musculation mmh. parce que je voulais perdre du beat ça. donc j'avais un petit bide et je l'ai perdu franchement au bout de quelques mois cardio euh, circuit training tout ça et j'ai continué à m'entraîner au fur et à mesure et puis euh, c'est grimpé c'est grimpé mais tout doucement tu vois Il faut pas se trouver d'excuses c'est possible mais après euh, regardez ces, ces, ces vidéos on voit que Newton il met beaucoup d'intensité dans ouais. ses entraînements et c'est sûrement dû à ton passé où justement tu avais 30 ans il fallait que tu la donne pour exploser en fait tu vois le truc c'est que dans le, dans le break puis Mousse ouais. on a déjà fait c'est que c'est on est beaucoup explosif est intense c'est intense ouais. et du coup quand j'allais m'entraîner en musculation, j'avais pas, à, à faire des trucs en tempo, etc. En ça je l'ai appris ouais. au fur et à mesure, tu vois, mais au début c'était beaucoup, j'en voyais, donc c'est pour ça que j'ai kiffé le six workout et le les circuits training, donc euh, c'est pour ça que j'enchaînais, j'enchaînais et euh, j'ai quand même progressé, tu vois, certes peut-être que j'aurais pu plus progresser, mais c'est au fur et à mesure de, des années et puis de l'expérience que j'ai commencé à mes points faibles, à me mettre un peu plus dans le body. En fait, ça faisait progressivement, même si vous commencez à 30 ans, c'est comme un jeune qui commence à 20 ans. C'est Au début, vous faites un peu des, des erreurs, mais si vraiment vous voulez progresser, vous allez vous instruire et votre manière de vous entraîner, elle va s'améliorer et ça va se ressentir sur votre physique. Après, tu vois, c'est mental aussi, il ne faut pas se dire que, bah, tiens, il est trop tard, je ne peux pas progresser. Moi, je me suis toujours dit, l'âge, ça compte pas, tu vois. Genre déjà quand à partir de 30 ans j'ai arrêté de compter quel âge j'avais, 31, 32, 33, j'ai arrêté ouais. franchement et même actuellement je me persuade que je peux encore progresser bien et prendre de la force et prendre la masse musculaire. Même si tu vois la plupart des.. Y a, comme t'as dit, il y a des études qui disent qu'à 30 ans, la testo elle baisse, etc. Je me dis d'avoir commencé à 30 ans et d'avoir le niveau actuel que j'ai à 39 ans, et eh ben ça prouve un petit peu le contraire, ou ça prouve bien que, sûr. pas spécialement le contraire, mais que tu peux quand même avoir un bon physique et progresser, même si ta testo elle est plus basse qu'un mec de 20 ans. Après, ce qu'on que dire... oublier, que les études-là, ils ont été faites sur des personnes qui ne faisaient pas forcément de musculation, etc. Ça, ouais. Nous, avec la muscule, le sport en général, notre testo, elle est plus haute que la moyenne, on le sait. Mm. Donc, euh, ça compense. Et il a un passé sportif. Et là, un gros passé sportif. à quoi, tu vois, 6... je veux dire, franchement, actuellement, là, j'ai 39 ans, je me sens plus en forme là que quand j'avais 30, 31, 32 ans. Parce que tu as une meilleure hygiène de vie. Ouais. J'ai une meilleure hygiène de vie, je travaille, je m'entraîne plus intelligemment, je récupère mieux parce que je fais attention. Mm -hmm. Tu vois, par contre, le seul truc que je peux dire qui est qui est chaud, c'est au niveau des articulations des ouais, tendons. Ouais, Donc vrai, en fait, la, la clé de la, de la transformation physique, il vous l'a donné, hein. c'est l'hygiène de vie, hein. mm. c'est le point commun de tous ceux qui ont réussi à faire une transformation, qu'importe l'âge, c'est l'hygiène de vie et ensuite, en deuxième point, tu avais dit quoi Bah, l'hygiène de vie, puis s'entraîner dur quoi, Et puis euh, c'est garder en tête que il croit que tu, ouais. tu peux toujours progresser. Comme tu vois, là j'ai 39 ans et actuellement, j'ai envie de me prouver des choses, enfin j'ai envie de savoir si c'est vrai. Parce que tu vois, en ce moment, tu as beaucoup de jeunes qui commencent la musculation, enfin qui commencent, qui se mettent à la force, ils ouais, te sortent ouais, des ouais. pères de malades, non, et, de je suis en train de... De, et je suis en train de me poser la question, tu sais, au lieu de dire, de créer direct, ouais, ils sont dopés, ils sont chargés, me dire, c'est peut-être possible parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont une testo haute Donc c'est possible de faire des charges comme ça Et aussi c'est peut-être possible parce qu'ils font que de la force wow. Du coup là depuis deux mois je fais que de la force Et franchement je commence à croire que je peux quand même progresser en faisant que de la force Mais après atteindre des charges ça je sais pas je pense pas Tu sais j'ai quand, quand même 39 ans Mais là en deux mois de temps j'ai déjà récupéré des, des perfs que j'avais à l'époque alors qu'à l'époque, je faisais pas suffisamment de force, en deux mois je les ai récupérés. Par contre, les articulations prennent cher. Là, je vais être intelligent, je, les, les golyphes, je vais quand même le mettre de côté à beaucoup de moments dans, dans mes séances, tu vois. Si je vois que c'est chaud, je fais, bah, cette semaine, ouais. je mets léger. Alors qu'à l'époque, quand j'avais 32-33, j'envoyais quand même, j'envoyais quand même, j'envoyais quand même, j'envoyais ton corps. Et les ça. jeunes, on les voit beaucoup, ils ont 20 ans, ils envoient, ouais. ils ne maîtrisent pas les 50 kilos, terre ils vont quand, quand même, même, même les prendre. Mmh. Toi à ton âge, tu fais attention. Les échauffements, mmh. j'ai vu, on s'est ouais. ensemble, tu as vu tu prends du temps. Ouais. Les même Moi, avant 25 ans, je me souviens que les échauffements, je les faisais, mais beaucoup. Ça prenait 5-10 minutes. Mmh. Là bon aujourd'hui, c'est 20 minutes. Pourtant, j'ai que 28 ans, tu vois, je suis pas, je suis pas vieux. Mais euh, faut faire attention à en ça. En fait, surtout... ce qui est vraiment important, c'est l'hygiène de vie, ça va te faire progresser tu vois parce que des fois je me pose la question à l'époque quand je faisais du break si j'avais l'hygiène de vie que j'ai actuellement me la même question. tu vois. genre j'aurais eu l'hygiène de vie que j'ai actuellement je sais que j'aurais eu moins de blessures et j'aurais plus progressé je serais peut-être devenu plus fort ouais. et peut-être que j'aurais pas arrêté la danse pour moi c'est ce, ce fait, que je veux dire c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui viennent des champions et ceux comme nous qui arrêtent en fait hum. tu sais tu te bases sur des euh, vrais champions des personnes connues Michael Jordan Kobe Bryant etc ils avaient euh, ouais, Cristiano Ronaldo qui est, qu est là toi d'accord Cristiano Ronaldo il y a rien à dire c'est la cage d'un 37 ans c'est quoi de machine Alimentation, sommeil et entraînement. En fait, faut savoir faire un choix. Tu vois, si euh, tu veux avoir un putain de physique et être sérieux, avoir le meilleur physique possible, faut faire un choix. C'est soit ça, ou soit tous les week-ends ouais. t'es en boîte, en train de tchatcher des meufs et boire de l'alcool. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ou soit tous les week-ends où tu vas avec des potes, tu manges des McDo, etc. Certes, euh, je suis pas une machine. D'accord Je fais pas de compétition. Je me fais plaisir de temps en temps. Normal. Hier, hier j'ai mangé des hazanes <rire> oh, que euh, tu as besoin à m'offrir ma... et tout. Moi, je, je dis toujours aux personnes avant de faire euh, une prise de masse, essaie d'avoir déjà les abdos visibles. Une bonne base. Et là, tu peux commencer une prise de masse. Les personnes qui ont déjà une mauvaise hygiène de vie, qui mangent pas correctement et qui ont déjà même pas les abdos visibles, qui veulent aller à la, aller à la muscu et qui veulent faire direct une prise de masse, arrêtez, tu te les donnes. Quand tu démarres d'une bonne base, et eh ben, de temps en temps tu commences à connaître ton corps, tu peux te faire plaisir genre. Moi bon. ce que je fais c'est que je mange toujours clean, je mange toujours la même chose Et de temps en temps dans la semaine je vais me faire plaisir Et les petits bonbons avant l'entraînement ouais, ouais ça c'est rien, c'est la source de glucides avant l'entraînement Mais sinon tu ouais, vois a... un ou deux, il Mais ce tu vois ce que je veux dire, je mange toujours la même chose et de temps en temps quand je suis en déplacement comme là, etc. Ou même j'ai envie de me faire plaisir, voir des potes et tout, bah je vais me faire un cheat. Ah, voilà, Mais ça sera juste un repas, ça. tu vois, ce que je veux dire. Il y a combien de repas dans une semaine 3 x 7, 21 Sur 21 repas, il y en a un qui est mauvais. C'est pas grave. Comme ça, il y en un a 20 qui ouais, sont bons. Avant je psychotais trop là-dessus. Dans mes débuts, je pense que toi aussi, toi tu ouais, toujours voulu être sec. Mais je pensais comme ça, je me disais il y a 21 repas, si j'en foire pas, c'est pas grave, c'est rien. C'est ça. Et maintenant, j'ai appris à m'en battre un peu plus ses couilles, tu vois. Genre, ouais, ouais. c'est bon. De toute façon, je fais pas de compétition. C est c est ça. Fair, après, le, le problème, tu vois, de maintenant, c'est que beaucoup de jeunes, et eh ben, tu sais, tu regardes Instagram. Sont matrixés par les réseaux. Sont matrixés ah. par les réseaux, tu vois que des mecs chargés et tout, etc. Veineux, tout ça. Moi, j'étais comme ça à l'époque, tu sais. Euh, à l'époque j'ai commencé, je voyais des mecs comme Lazare Angelo. Hein? Je suis ah oh, ouais, putain, putain. Mais tu l'avais voyais où Il y avait pas de réseaux sociaux à... Si, il y avait réseaux, réseau, j'ai Et après, Attends, non, j'ai commencé en 2013. Eh, bâtard de 2013-2014, il y avait euh, Instagram et Facebook. C'était Lazare, le top, hey, tu c'était derrière le top du top et je me dis putain ouais putain de physique mais je connaissais pas encore les produits et après là, à force <rire> ah d'accord tu sais qu'ils euh, prennent des produits dopants etc Maintenant les jeunes sont matricés mais si ouais, tu ouais. te compares à des gens lambda qui vont pas spécialement de muscu, t'es un monstre, monstre. Ouais, ouais, C'est ce que je me dis Tu vois moi j'ai je... revu des potes de la danse eux ils me prennent pour un mec ouais. qui a un fond dedans, un fou, euh, je, oh, je, je, non, je non, suis non, trop ouais. l'aise alors que si je me compare à d'autres je suis bah, non je sais pas normal, tu vois ce que je veux dire Et lui il est pareil, des fois il voit des physiques il me dit ouais mais il est pas... Si c'est que ça, je lui dis mais gros un mec qui fait pas de muscu il n'a pas le ventre aussi plat avec les abdos qu'on voit un peu, tu vois. C'est ça. Pour moi, il est déjà sec, en fait, de la part de quelqu'un qui fait pas du cul, il va dire t'es sec, t'es tu es bien, tu vois. Mmh. Mais de toute façon, dans Et ce sport, stars, les gars, compte. faut pas se comparer. Non. faut juste prendre plaisir dans, dans le processus de... Bah, j'améliore mon hygiène de vie, tous les jours je vais faire mon petit training c'est ça, et tu verras que dans ta vie de tous les jours tu vas te sentir mieux en fait Après il y a un truc important tu vois, c'est que maintenant, tu... bon, toi, nous on est contre les produits mmh. tu vois, t'es nati, t'es chargé, que tu dit. je suis nati Ah non, non, bon, ça, je je rigole rigole rigole. Aussi. <rire> je tout à l'heure il <rire> nous a dit ouais, 31, 32, c'était <rire> plus dur que <rire> maintenant parce qu'il a changé de marque de terre, c'est comme ça Non mais tu vois, tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant tout le monde prend son produit et certes vous allez peut-être être bien pendant 6 mois, 1 an mais franchement, arrête, arrêtez ça tu vois, On m'a toujours posé la question, Ouais, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te charges Si je suis coureur de 100 mètres et que j'ai les Jeux Olympiques, une ouais, ouais, médaille voilà. d'or à gagner, ou que j'ai je, je, objectif de rentrer Olympia en NFL ou en NBA, tout ce que bien tu veux, sûr. et qu'il faut charger et qu'il suivi sûr. par des médecins pour optimiser, pour être champion, vraiment champion, champion, Ok, ah bon. mais si tu fais ça pour être beau sur les réseaux ou même gagner une compétition, même ça, Mister hein. Olympia, etc., ça, ça sert à rien gros. Olympia ça paye. Hein. Ça paye, euh, ils, sont, ils se remboursent les produits qu'ils ont payé toute la cure. Après gros, si tu gagnes Olympia, tu gagnes beaucoup de nos Oui, et les sponsors, tout ça. Mais il faut gagner. Mais à côté de là, quand t'es off, t'as les couilles vides, tu montes t'as ta meuf elle peut te dégager. Là je suis ouais. cru, mais c'est vrai parce que j'ai eu plein, ou... plein de cas autour de moi, là, les ans. mecs qui sont chargés dès qu'ils sont off ça vend plus les, ils peuvent plus vendre. il faut qu'ils prennent des produits des fois il y a allemand, ça marche pas donc du coup la meuf ils sont pas avec sa meuf après il n'y a plus de meuf après dépression il perd ses muscles il n'a plus de force il veut, il veut plus s'entraîner quand il va à la salle parce qu'il est pas en cure du coup il a <coughs> fait une autre cure les produits on sait pas d'où ils viennent ils viennent de Chine ah, de pays de l'Est euh, ils sont ils ont été faits dans une petite cave là assis par terre ouais, ça, parce par que il je dis. pas était en fait c'est pour ça que moi ça me ferait trop peur de, de toucher aux produits en plus pourquoi faire être musqué sur, euh, sur les réseaux. En plus, surtout, si t'as pas la bonne génétique, à quoi bon de te charger? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Le plus important en fait nous c'est d'avoir un bon physique, se plaire, prendre confiance en soi Et perdurer et Perdurer et d'être bien C'est dans sa vie euh, être athlétique d'être bien Tu vois ce que je veux dire Moi c'est mon concept c'est ça, c'est d'être bien physiquement Certes on veut plaire, pour être bien musclé, avoir, se plaire à soi-même, avoir une confiance en soi D'accord. Mais dans la vie de toujours être performant Tu vois ce que je veux dire Ouais ah, je suis d'accord Être en forme en fait, tu vois C'est ouais, ça. ça Et tu vois là j'ai 39 ans, apparemment je sais pas 39 ans Et ben, forme, hein. si j'aurais pris des produits, je vous jure que ouais, j'aurais une tête de bien. mec qui ferait 5 ans Corée, ça 40 biches, 50 ans. Ah, en fait, Après, j'ai la génétique asiatique. J'avoue, la génétique asiatique fait qu'on on paraît plus jeune. Mais vous regarderez autour de vous tous les mecs chargés que vous connaissez, ils ont qui ont 18, vieux. 20 ans, ils ont déjà plein de poils oui. et ils ont une tête de vieux. Ils ouais, ont il nous a dit etc. ça tout à l'heure. Quand tu prends des produits, tu fais plus vite vieux au niveau du visage. C'est vrai, hein. moi, toutes les Donc, personnes vrai, que j'ai rencontrées qui étaient chargées, qui étaient jeunes, je suis à ah ouais, lui il a 18 ans, Ah ouais, ouais, lui il a 19 ans. Il a raison. Tu vois, Alors, ils sont tous plus vieux. Du coup, si vous avez 30 ans, 38 ans, la solution, c'est pas les produits, vous pouvez avoir Très bon physique comme Newton euh, en, en faisant ça naturellement, ça. Une bonne hygiène de vie. Bah après ça dépend pour eux c'est quoi être très bon physique tu vois, il faut pas se baser sur... C'est euh, la genre, me meilleure vois. version de vous-même, c'est faut pas, pas ça. se comparer. Es meilleur qu'hier c'est que c'est bon. Voilà, si tu vas à l'entraînement, tu manges bien, tu dors bien... T'inquiète pas, tu vas avoir des résultats que t'es 30 ans ou 20 ans, c'est pareil. C'est ça. C'est la... le mental qui prime, les gars. Mm. Donc, lâchez rien. Vous allez vous voir progresser. Ça va entretenir votre motivation. Vous allez continuer. Puis, euh, si vous avez une petite baisse de motivation, vous regardez Fitness Fusion, vous regardez Newton mm -hmm. W. et c'est reparti, les gars. D'où le fait que tu vois, j'aime pas les fake -netting. Ah moi, c'est une parce que ça donne une mauvaise image. Moi, tu tu vois, les téléspectateurs qui connaissent que dalle ils vont se dire ils Ah tiens, c'est possible et tout. Alors que non, tes mecs, dis-le que t'es chargé. Enfin, moi, tout à l'heure, tu m'as dit On est contre le dopage. Moi, je suis pas contre le dopage. Je suis contre ceux contre qui prennent, pré qui disent Je suis natif bah, je, je me suis mal exprimé. J'espère qu'ils couperont au montage. Non, mais ouais, je suis pas contre le dopage. Je suis contre les personnes qui montent. Moi, j'ai des potes, je connais des mecs qui sont chargés. Il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, après, c'est normal qu'en tant que coach ou en tant qu'entre guillemets, youtubeur, je vais promouvoir ça fait ça. le fait de ne pas franchir le cap voilà. d'appréhension. sur la santé d'abord. Voilà, parce que t'as plein de côtés négatifs. Pas besoin de ça, les gars. Entraînez-vous. Jusqu'à ce qu'ils doutent de vous. Et puis, euh, bah merci. Newton. En tout cas, moi, je doute de toi. Et je doute de toi aussi. Mais tant mieux. À la salle, on est passé. Il a tu peux me serrer la main Plus un... Ah oui, me serrer la main, c'est qu'on a validé. Bon, petite, euh, petite euh, story time. Tout à l'heure, quand on a fait une séance à la salle. Elle est la vidéo. Quand on <rire> des... <rire> est, quand on est descendu. Et il y a des mecs qui ont dit direct. ouais, ils sont chargés. Les trois ils sont sont Non, pas moi, pas moi. Merci Hamilton d'être passé dans le Nord. Il vient de Reims à lui donner de la force sur sa chaîne YouTube Allez voir les vidéos qu'on a tournées avec lui aussi On a fait pas mal de ouais. trucs Il y a un vlog, il y a un match de basket, il y a une séance C'est n'importe euh... quoi <rire> <me> C'est <crois rire> que... parti en couille de ouf La <rire> connexion elle est faite les gars On va faire plein de contenu ensemble, vous inquiétez pas Si vous voulez voir ça, si vous aimez ça, dites le nous en commentaire Lâchez le like N'oubliez pas, vous avez 20% de réduction sur QNT le code FITNESSFUSION ou le code comment il s'appelle Fitness Fusion <rire> Fitness Fusion <rire> c'est leur chaîne Fitness Fusion. Avec le code Fitness Fusion vous avez 20% et en plus c'est vrai ils travaillent aussi avec nous sur QNT. Ah voilà. là là c'est l'équipe QNT les gars. Ça défonce. Les mecs du Nord. La meilleure connexion. Nord. de Dehnor. l'eau, Moi je suis, Nord. Bon, je suis du Nord moi, je suis nord-est gros. Donc... Tu... C'est pareil. On l'a fait en chier alors. C'était Fitness Fusion. Je non, non, non, non, non, non. <rire> pas ça moi C'était Fitness Fusion Vous étiez en présence de Newton, Himous, et Didjo. Force et fun. Il regarde pas ben de les vidéos, je vais traiter, non, hein. non, non, le traiter. On va se battre avec lui. Bah, quoi, <rire> c'est fun! Ouais, <rire> ah, mais tu l'as pas je savais pas si je voulais que je dise fun. <musique>